Qu'est-ce que la spiritualité Aujourd'hui, sujet compliqué. Sujet compliqué parce que si tu as cliqué sur la vidéo, il peut y avoir deux possibilités. La première, c'est que tu sois hermétique à la spiritualité. Que ça soit un terme qui te hérisse les poils des avant-bras, un terme qui t'énerve, un terme qui renvoie à tout un fatras ésotérico, spiritualo, euh, religiano, euh, bordélique. Et dangereux, sectaire aussi, n'oublions pas. Euh, et donc, tu veux juste voir de quoi ce mec veut parler en ayant tout un tas d'a priori sur mon discours et sur ce que je vais en dire. C'est une possibilité. La deuxième, c'est éventuellement si tu es engagé sur une voie spirituelle. Et quand je dis voie spirituelle, je ne dis pas forcément voie religieuse. Il faut se garder des suppositions et des projections mentales. C'est une particularité de l'être humain. Quand il est exposé à quelque chose, s'il ne connaît pas très bien son sujet, s'il manque de connaissances, s'il n'a pas approfondi dans son expérience personnelle le, le sujet, bah, il peut euh, tout simplement préjuger. Et préjuger, euh, bah, voilà, j'en ai été moi-même à de nombreuses reprises coupable. Quand on ne connaît pas quelque chose, on a une tendance, une inclinaison naturelle, on va dire. Ça nous semble plus ou moins juste, plus ou moins rationnel, plus ou moins en accord avec nos valeurs, avec nos principes, avec nos idées, avec notre vision personnelle du monde. Donc quand j'utilise le terme spiritualité, rends-toi bien compte que jusqu'à présent dans la vidéo, je n'en ai encore rien dit. Tu ne sais pas ce qu'est ma vision personnelle de la spiritualité. C'est comme le terme Dieu, le terme développement personnel. Et d'ailleurs, tu as dû te rendre compte qu'ils étaient très souvent partenaires, associés. Les personnes qui parlent de développement personnel se mettent à un moment, pas toujours, mais de, à, à parler de spiritualité. Celles qui parlent de spiritualité et encouragent la démarche de développement personnel. Et puis là-dedans, on a des gens qui parlent de Dieu. Mais ce ne sont que des termes, des termes valises, des termes englobants. Un terme englobant, c'est comme le sport, par exemple. Si je te dis « je fais du sport eh », tu ne sais pas quel sport je fais. <rire> si je te dis « j'ai une pratique spirituelle » ou « ma vision du monde aujourd'hui est plutôt spirituelle », tu ne sais pas ce que je veux en dire. Quand je dis euh, « sport », ça peut être aussi bien le football que le tennis de table, la pétanque, la boxe, tu ne sais pas. Et tu dois te rendre compte que tu ne sais pas. Avant même que je définisse ce dont il est question, tu ne sais pas. Voilà, je, je pose ce petit préambule, un peu long, hein, j'en conviens, mais parce que le terme spiritualité est souvent diabolisé. Et sur ma chaîne, comme je fais de l'épistémologie, que je tends à expliquer de par ma posture précédente de sceptique, de personne athée, donc vraiment très opposée à la spiritualité, j'ai envie de, de proposer un peu de pédagogie sur le sujet. Et donc je peux, si je me mets à la place de la personne que j'étais il y a quelques années, je peux très bien entendre qu'en voyant le mot spiritualité, avec le, le niveau de compréhension, de connaissance que j'avais à l'époque, ben j'aurais eu une, une réaction épidermique. Je me ferais dire « Oh là là, encore un gourou de secte, encore un gars qui va raconter des, des, des carabistouilles, <rire> ce mot-là » si tu arrives à le placer dans une vidéo YouTube, franchement, chapeau. Je viendrai mettre un like. Donc... Euh... La spiritualité, c'est un sujet complexe. C'est un sujet complexe parce que, au même titre que la politique, que la religion euh, et que certains autres sujets polémiques, eh ben, c'est des sujets bouillants, et c'est des sujets qui sont profondément corrélés, corrélés à nos émotions humaines. Quand j'utilise le mot spiritualité, euh, si tu as un membre de ta famille qui a vécu un événement particulièrement difficile euh, à cause de sa religion, à cause de sa foi, à cause d'une secte, à cause d'un événement particulier, ben forcément, le terme « spiritualité » a pris une coloration. Mais toujours, il faut que tu te rendes compte que cette coloration, ben, elle n'est pas liée à mon discours et à ce, que, à ce que je dis. Elle est liée à toi. Elle est liée à ta représentation personnelle et subjective de ce qu'est pour toi la spiritualité. Et c'est la même chose pour d'autres termes, comme je l'expliquais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la spiritualité Eh bien, c'est complexe, évidemment quand je l'utilise, il faut savoir je ne fais pas référence à une religion en particulier. Je me suis rendu compte, et ça c'est une démarche, je dirais, de sceptique qui le veut, je me suis rendu compte et j'ai recherché des patterns au sein des traditions et des religions. Je me suis intéressé parce que, comme je l'expliquais, il y a de nombreuses années, moi j'étais très hermétique, hein, il ne fallait surtout pas me parler de croyance et de religion, de manière générale, de foi, etc., de Dieu, alors là, c'était sûr, tu m'avais perdu euh, je, je, je, je me suis rendu compte que je n'avais pas été très sérieux dans ma démarche voilà. En tant que personne qui se revendiquait sceptique À un moment je pense qu'il faut un accord entre cette intention, cette volonté, cette, euh, cette propension Enfin en tout cas ce désir, ça <rire> fait beaucoup de synonymes Mais ce désir à vouloir être sceptique euh, Et puis quelque part à chercher une certaine forme de vérité euh, bah, je, me, je, devais, je me devais de reconnaître à moi-même que je n'avais pas été très sérieux c'est-à-dire que j'avais rejeté immédiatement euh, la religion catholique, parce qu'elle me semblait complètement euh, aberrante et farfelue. Et puis euh, j'avais euh, englobé les autres euh, religions et traditions, et je les avais mises dans le même panier, et tout ça, ça partait à la poubelle. Ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai passé la quasi-totalité de ma vie euh, dans euh, ce qu'on pourrait appeler du rationalisme, du matérialisme. Donc le matérialisme, c'est euh, il n'y a que de la matière. Tout ce qui euh, concerne l'esprit, euh, bah, ça, voilà, ça me concerne pas. Ça, j'y crois pas. Ça, ça, ça, ça m'intéresse pas. Donc rationalisme, euh, matérialisme et scepticisme. Donc des termes qu'il faudra peut-être définir ailleurs sur la chaîne, mais euh, en gros, le doute. Euh, je veux une preuve avant de croire. La preuve, il faut, pour que je la valide, qu'elle soit validée en amont par euh, la méthode scientifique et euh, la science. Donc bon, ça faisait quand même pas mal de, pas mal de critères. Donc j'avais rejeté euh, toutes les religions, toutes les traditions, je ne m'étais pas intéressé. Après une expérience personnelle en 2015, euh, j'ai été obligé euh, de changer mon approche. J'ai été euh, amené à avoir une démarche plus sérieuse. Qu'est-ce que ça veut dire bah, C'est que j'ai étudié pour de vrai. « J'ai essayé de développer une véritable connaissance. » Et la véritable connaissance, il faut bien entendre qu'elle ne repose pas sur des a priori et des préjugés. Quand tu veux véritablement développer la connaissance, eh ben, tu t'engages à véritablement apprendre et à comprendre ce qui est dit. Ça ne veut pas dire, ça c'est capital de le comprendre, ça ne veut pas dire que tu vas croire et adhérer. Ce n'est pas parce que d'un coup, je m'intéresse à ce qui se dit euh, dans, euh, chez les témoins de Jéhovah, dans la Scientologie, euh, chez les temples du, de l'ordre solaire, ou un truc comme ça, bref, euh, chez les sectes euh, connues, chez les raéliens, chez les catholiques, chez les musulmans, chez les bouddhistes, chez les hindous, ce pas, les, chez les chinois, les, les taoïstes, etc., euh, dans la mythologie égyptienne, dans la mythologie grecque, ce n'est pas... Je ne vais pas les faire toutes, il hein, y en a beaucoup, mais ce n'est pas parce que je m'intéresse euh, et que je développe de la connaissance, de la compréhension, que d'un coup j'adhère. Ça, c'est capital de le comprendre. Il faut bien le comprendre. Ce n'est pas parce que je lis le programme politique d'un candidat que j'adhère à ses idées. À aucun moment. Ce serait de la bêtise de faire un tel amalgame. Et pourtant... Quand on parle de spiritualité, cet amalgame, cette confusion est systématique. Je ne parle pas de la spiritualité que vous me prêtez. <rire> vous en avez une vision personnelle, peut-être diabolisée, j'allais dire diabolique, mais euh, bah, suivant le paradigme auquel vous appartenez, euh, ce que je dis ne va peut-être pas vous plaire, évidemment. Parce que quand on étudie une religion, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une compréhension globale des croyances, des rites, des cultes, de la manière de procéder, des actions dans le monde. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, je pense, et c'est ce que je t'inviterais à faire, c'est à reconnaître les patterns, à reconnaître les termes qui reviennent ou les idées qui reviennent euh, ou euh, des explications euh, reviennent aussi. Il y a des choses qui sont euh, centrales. Si tu regardes toutes les traditions les plus connues euh, de, de nos jours, tu te rends compte qu'il y a comme une, une corrélation et qu'il est impossible de ne pas voir. Et d'ailleurs, euh, même à l'époque où j'étais un peu euh, voilà, échaudé dès qu'on parlait de religion, je, je, je savais que dans l'idée, <rire> si on enlevait tout le bagage et tout le, le tintouin, il euh, bah, y avait une idée, c'était que bon, Dieu, euh, Dieu était amour. Voilà. Je ne savais pas trop ce qu'ils voulaient dire par Dieu parce que leur vision, euh, elle ne me plaisait pas, mais j'entendais ce terme qui revenait. Dieu était absolu, éternel, infini, amour, euh, transcendant. Tous ces termes euh, se, se trouvaient là et semblaient revenir d'une tradition à une autre. Et donc... Euh, bah, dans ma démarche de compréhension de, de ces patterns, de ces récurrences, je me suis rendu compte effectivement que toutes les spiritualités du monde parlaient de la même chose. Toutes celles qui, en tout cas, avaient fait suffisamment de bruit pour pouvoir être aujourd'hui, euh, pour qu'on puisse trouver aujourd'hui encore euh, des, des éléments euh, pour les étudier. C'est ce que je veux dire. Euh, il y a des patterns, il y a des choses qui reviennent. Donc ça, c'est intéressant de s'en rendre compte. Il y a également une, une, distinction, une distinction à faire qui est très importante. C'est la différence entre l'exotérisme et l'ésotérisme. L'exotérisme, c'est un enseignement global. Quand tu vas à la messe le dimanche, ou à la mosquée, euh, ou même euh, au sein d'un euh, lieu, d'un monastère bouddhiste, il est possible que tu reçoives des enseignements. Ces enseignements sont exotériques. Qu'est-ce que c'est bah, On va te dire, voilà la vérité. Voilà comment ça marche. Voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est juste. C'est exotérique. C'est exotérique parce qu'au moment où on te le dit, on te transmet une connaissance, hein, d'accord Mais on te transmet aussi une croyance. Et celui qui est véritablement sceptique, bah, en général, ça ne fait pas son affaire. Il est très rare qu'un rationaliste sceptique scientifique... Euh, soit vu sur les bancs d'une église un dimanche matin à, à bader devant le curé euh, et la prêche euh, de, de la messe. C'est normal. Ou qu'il soit euh, animé euh, d'un niveau d'écoute supérieur euh, face à l'appel à la prière du Mouezine. C'est normal. C'est normal parce que euh, pour ce type de personnalité, dont je, je faisais partie, mais je considère que j'en fais toujours partie, moi il me faut de la preuve, il faut que ça soit concret, euh, c'est bien joli de me dire euh, « il y a un bonhomme spaghetti qui vit dans les nuages euh, ». Je fais évidemment référence au pastafarisme euh, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, pastafarisme. Un, mon, un monstre géant avec des, des spa, spaghettis euh, spaghetti géants. Euh, bah, il faut du concret. On peut tout imaginer. Les licornes, est-ce que ça existe bah, Ce n'est pas parce que je l'affirme à des gens qui m'écoutent attentivement que ça devient vrai. La vérité c'est quoi Il faut qu'elle soit vécue, il faut qu'elle soit perçue, il faut que ça soit tangible, sinon bah, ça reste de la théorie, de l'hypothèse, de la croyance. L'exotérisme c'est précisément ça, et c'est un peu le problème. L'exotérisme c'est je vous donne le savoir, je vous balance la connaissance, ouvrez le bec, je vous envoie tout ça et vous en ferez ce que vous voulez. C'est un phénomène qu'on retrouve donc dans pas mal de religions, mais également dans beaucoup de sectes. Dans énormément de sectes, il est demandé aux membres, aux adhérents de la secte d'adhérer à des idées, à des croyances sur le monde. Voilà comment fonctionne la réalité. Il s'est passé ceci, il s'est passé cela, et puis après ça peut prendre toutes les formes possibles. Si on s'intéresse d'ailleurs aux sectes, on voit qu'il y a énormément de, de fantaisie, de, de, de délire ésotérique. On se rend compte d'ailleurs que dans les sectes, il y a souvent énormément de manipulations financières et sexuelles. Tout ça existe. Il est absolument euh, capital de le reconnaître. La spiritualité, ce terme-là, pour en avoir une vision un peu plus euh, juste, il faut prendre un peu de recul. Parce que de prime abord, pour celui qui euh, entend ce terme avec la notion de scandale sexuel, de dépravation, de de dérives, d'abus, même au sein des traditions. Les religions, euh, voilà, il y, y a des scandales qui ont éclaté dans l'Église, euh, bah, ils existent. Et il est capital, quand on veut avoir une vision juste, de les intégrer. En fait, l'approche, en tout cas la manière dont je parle de tout ça, euh, le, le, le but c'est de chercher une forme de vérité, une vérité absolue, transcendante. En tout cas, cette idée de transcendance, on le verra plus tard, mais en tout cas, ce qui est vrai, ce qui résiste à toutes les croyances, ce qui est vrai, ça ne m'intéresse pas de croire à des balivernes, ça ne m'intéresse pas de croire à des trucs euh, prétendument vrais. Je ne sais pas ce qu'il ce qu en est pour toi, mais il n'y a pas en toi un élan à, à reconnaître ce qui est vrai, plutôt qu'à ce qui est euh, sympa, tendance, ou euh, plutôt cohérent. Et non, on veut savoir ce qui est vrai, c'est toute la démarche des scientifiques, normalement. Le, L'élan majeur, c'est de comprendre le monde, de comprendre cette réalité qu'on expérimente. C'est ça. Ce n'est pas juste de croire, ce n'est pas juste de, de supposer et de rester là. On veut la vérité. En tout cas, je veux la vérité. <rire> J'espère que c'est aussi ton cas. L'exotérisme, voilà le problème. On donne du savoir et de la connaissance. On donne un package. Sur la base de textes, anciens, sacrés, on vous dit « voilà ce qui doit être cru ». Et puis ensuite, et c'est variable, c'est le moment de faire la quête, c'est le moment de payer, de passer à la caisse. Donc forcément, pour le sceptique, il a en droit de se dire qu'il y a quand même une petite magouille, là, une petite embrouille. Est-ce que ce ne serait pas simplement un moyen, tout cet habillage spirituel, ésotérique ou je ne sais trop quoi Un moyen pour faire de l'argent, après tout Si la spiritualité c'était de la merde, ça n'existait pas, c'était juste un moyen pour faire de la thune, Bah, ça serait cohérent. Il suffit de s'intéresser au fonctionnement de certains organismes pour voir effectivement que bah, c'est le cas. Certains se, se goinfrent, certaines, certains abusent, et ça a été reconnu. Il y a des gens qui sont sortis d'organismes sectaires en expliquant la difficulté qu'avait été la leur pour en sortir. Il n'y a rien de plus horrible que d'entendre le témoignage de quelqu'un qui a vécu sous un embrigadement sectaire, qui a été manipulé, dont les parents ont été manipulés. Et même, au-delà des traditions, etc., il y a certains, certaines, certains notamment je pense aux, aux Amish, euh, certaines communautés, voilà, des communautés repliées, qui vivent en autarcie et qui vivent d'une manière un peu particulière, on va dire, déconnectée euh, euh, du monde contemporain. Voilà, Je ne veux pas non plus être désagréable, mais déconnectée du monde contemporain. Elles n'utilisent pas les moyens, de technologie, les, les moyens technologiques actuels, etc. Bon, et ben. Quand il y a des personnes qui en sortent, et ben, ça, ça crée des, des, des témoignages de, euh, de dingue. C'est des personnes qui racontent ce qu'elles ont vécu de l'intérieur, qui racontent le bourrage de mou qui a été euh, le leur. Euh, il y a par exemple chez les témoins de Jéhovah l'impossibilité de lire certains livres qui sont considérés comme euh, bah, pas, pas « pas ok <rire> ». Quand, euh, quand tu appartiens à ces organismes depuis tout petit, euh, bah, en fait, comme tu vis dans une réalité subjective, il y a ce principe de bulle. Et là, le, le terme de bulle est encore plus adapté, approprié, parce que tu vis vraiment sous un dôme, coincé dans une bulle. Si tu n'as jamais, jamais, jamais euh, euh, vu autre chose, entendu autre chose, tu peux, euh, tu peux vivre un enfermement intellectuel, idéologique énorme. C'est d'ailleurs pour ça, quand je parle de développement personnel, et ce qui a participé à ma croissance personnelle, euh, je recommande le voyage. Le voyage, c'est extraordinaire. Celui qui a passé toute sa vie dans son village, qui n'en est jamais sorti, bah, il a une connaissance du monde et de la réalité euh, qui est minime. Il peut avoir lu des magazines, hein, il peut avoir regardé des documentaires sur les safaris africains, euh, la route de la soie... Euh, l'Australie, l'Afrique du Sud, les Merveilles du Monde, euh, peu, euh, voilà, la visite de New York, etc. Aujourd'hui, euh, sur YouTube en plus, on a accès à tout ça. Mais ça n'est pas une expérience directe. C'est simplement euh, des éléments, des petites pièces rapportées qui sont consommées depuis, euh, depuis son village, dont il n'est jamais sorti. C'est un, un, un, euh, un problème inverse, enfin différent, euh, je pense qu'il est important de voir du pays. <rire> Quand on a une vraie approche éclairée, il faut voir du pays. Donc voir du pays, ça veut dire voyager, s'ouvrir à de nouvelles cultures, à de nouvelles manières de faire et de voir le monde. Euh, J'ai passé euh, plus de deux ans et demi en, enfin, deux ans et demi en Thaïlande. Euh, C'est euh, un pays qui est profondément euh, spirituel, en tout cas marqué par une certaine forme de spiritualité, parce que ben, la majorité, pas la totalité, mais la majorité des habitants sont bouddhistes. Et donc ça se ressent à tous les niveaux, ce qui n'est pas le cas en France, par exemple, ou au Québec. Il peut y avoir des minorités, il peut y avoir des bouddhistes au Québec, j'en ai croisé. Euh, il peut y avoir des bouddhistes un peu partout dans le monde. Mais être dans un pays bouddhiste, ça te donne un, un aperçu distinct et différent de ce qu'est la tradition bouddhiste, ce qu'on en dit. Euh, C'est la même chose pour toutes les traditions. Bref S'ouvrir l'esprit, capital. Bon, c'est bien joli, Tony, on comprend un peu ce que tu veux dire, mais tu ne nous as pas tout, vraiment dit ce que ça voulait dire spiritualité, qu'est-ce que c'est Bon, déjà, dans le terme spiritualité, on entend à l'oreille spirit, « spirituel spiritual, », l'esprit. C'est vrai que la personne qui défend euh, une position ou une croyance sur la spiritualité va plutôt parler de « l'esprit » en opposition à la matière c'est encore une fois une dualité on verra plus tard ce qu'est la non dualité sur la chaîne c'est un sujet très complexe très dense mais néanmoins euh, capital il faudra vraiment que tu reviennes abonne toi si c'est pas déjà fait active les notifications tu verras qu'il ya des super vidéos qui arrivent tu vas tu vas voir que vraiment ça, ça vaudra le coup d'avoir d'avoir suivi euh, d'avoir suivi la chaîne vraiment tu ne le regretteras pas donc pour revenir à nos moutons et eh ben cette notion euh, de spiritualité euh, je me suis un peu perdu forcément cette notion de spiritualité quand j'en parle euh, moi je fais référence à quelque chose de concret voilà. je fais référence à quelque chose de vraiment concret de quelque chose qui peut être réalisé donc je ne fais pas référence à de la connaissance exotérique pour moi il est question d'un savoir ésotérique d'un savoir, à... attention, parce que ésotérisme ça ne veut pas dire on se met des bagues avec des pierres précieuses, on se tire les cartes, etc., et on fait des soins à la pleine lune. Ce n'est pas forcément ce que ça veut dire quand je l'utilise, encore une fois. ésotérisme c'est plutôt ce qui était à l'époque caché, euh, dissimulé, ou en tout cas un savoir qui n'était délivré qu'à des initiés. C'est ça que ça veut dire, l'ésotérisme. Un savoir qui n'est pas partagé aux foules et aux masses. Un savoir qui était délivré à des gens qui avaient démontrer des aptitudes à, à, à capter, à comprendre, à intégrer cette connaissance. Et j'estime aujourd'hui que si tu regardes mon travail, si tu regardes ma chaîne, et si tu t'intéresses à la spiritualité, ben c'est sûrement ce que tu es, une personne qui est initiée. Ou alors, si tu n'es pas du tout ouvert à quelconque forme de spiritualité, ben en tout cas, je crois que dans ta démarche, il y a un élan à découvrir ce qui est vrai, à découvrir si la spiritualité, ça existe ou pas, par exemple. Alors, la présentation qui est la mienne, c'est que plutôt que d'être dans la croyance, il va falloir qu'on s'appuie sur des certitudes. Si on est face à une certitude, bah, tu le reconnaîtras. Tu le reconnaîtras parce que tu verras la différence entre une croyance et une certitude. Et le but de ma chaîne, c'est de partager des certitudes. Alors, tu pourrais dire ah, bah, voilà « Ah ben voilà Génial !» regardez-le, il est en train de mettre en place son piège. Il va nous balancer ses certitudes sur la spiritualité. Il va nous balancer son petit bagage. Et puis, en fait, ça sera de l'exotérisme, parce qu'il ne sera à notre disposition, enfin, il ne laissera à notre disposition que la possibilité de croire et d'adhérer. C'est un gourou de secte, nouvelle génération, qui fait sa promo sur les réseaux sociaux. Et, euh, et génial, euh, il faut le dénoncer aussitôt. Bon, <rire> non, ce n'est pas ce que je dis. Euh, ce n'est pas ce que je dis. Il est question d'exotérisme et d'expérience directe. Voilà. La, la base de mes partages se reposera toujours là-dessus. Enfin, ce n'est pas la base qui se repose, c'est tout ce que je vais partager reposera sur cette base fondamentale. Des certitudes, mais pour attester que ça puisse être une certitude, il faudra que tu puisses en faire des expériences directes. Si je te dis le feu brûle, bah, on est, si tu n'as jamais toucher le feu par toi-même. On est dans une connaissance qui est de l'ordre de la croyance. Si tu n'as jamais fait l'expérience directe du feu qui brûle, tu pourrais te tenter de dire c'est un charlatan, c'est un charlot, il raconte n'importe quoi, le feu ça brûle pas. Mais si je te dis ok, j'entends que tu ne me crois pas, j'entends que ça puisse résister en toi, attention ça va faire mal parce que le feu brûle et que c'est une sensation qui est désagréable qui peut même être dangereuse, mais si tu euh, allumes le four, et que tu poses ta main sur la plaque du four, tu vas voir déjà que la, la plaque chauffe. Pourquoi Parce que c'est l'effet du feu. Je pourrais te dire, craque une allumette et touche la flamme de manière directe. Tu vas te brûler. C'est une expérience directe. On n'est pas dans euh, la croyance. On est dans quelque chose qui peut être expérimenté par toi-même. Et ça, tu le retrouveras systématiquement sur ma chaîne. Je veux que tu puisses faire des expériences directes. Il est hors de question d'être dans l'exotérisme de bas étage. Il est hors de question de commencer à raconter tout et n'importe quoi sur la réalité. Basons-nous sur ce qui est sûr et ce qui résiste à toutes les croyances, euh, ce qui n'est pas une croyance, ce qui est au-delà de la croyance et qui résiste à toutes les hypothèses, toutes les théories. Si on est en présence de la vérité, comme par exemple le feu brûle, euh, encore une fois, c'est relatif le feu brûle, parce que je pourrais dire « le feu brûle » et tu, tu me dirais « oui, c'est vrai, j'ai expérimenté le feu brûle, c'est vrai ». Mais si je me trouve sur la Lune, <rire> est-ce que le feu brûle bah, Il faudrait déjà que le feu puisse brûler là-bas. On voit bien que les conditions pour que le feu brûle sont relatives. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de l'environnement des conditions qui peuvent changer, fluctuer, et transformer cette vérité de base, le feu brûle, euh, en une non-vérité. C'est peut-être un peu compliqué ce que je viens de dire, mais... Le feu brûle, d'accord. Euh, si je craque une allumette, il y, y a une flamme qui va s'en dégager. Voilà la vérité. Euh, bah, si tu es sous une pluie torrentielle et que tu essayes d'allumer ta flamme, euh, ça ne va pas fonctionner. Le feu ne brûlera pas, il va s'éteindre. Ou alors tu ne vas pas y arriver. Selon certaines conditions où il y a très peu d'oxygène dans l'air, on est dans un environnement où l'oxygène est très faible, il ne va pas y avoir d'inflammation euh, au moment où tu frotteras l'allumette. On pourrait tenter de dire « le feu ne brûle pas » ou euh, « on ne peut pas produire de feu, ça n'existe pas ». mais Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est relatif. Ça veut dire qu'il faut faire attention aux conditions avec lesquelles euh, on aborde tout ça. Les conditions sont euh, changeantes et donc elles peuvent influencer cette vérité. Donc, pour moi, il est question de vérité euh, euh, ultime, absolue, de certitude, qui ne soit pas relative. On parlera de relatif euh, et d'absolu dans une autre vidéo. Alors, la seule certitude qui est la, la nôtre, la mienne en tout cas, ici et maintenant, c'est d'exister. C'est ma seule certitude. Elle est ultime cette certitude. Je me sens exister. En cet instant, j'ai la certitude d'exister. C'est un savoir, c'est une connaissance qui n'est pas de l'ordre de la croyance. Exister n'est pas une croyance. Le sentiment d'être, cette évidence de « je suis, j'existe, je perçois », n'est pas une croyance, n'est pas dans euh, une idée, une théorie. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la même chose pour toi. Ça peut être expérimenté tout de suite, ici et maintenant. Tu existes, et tu le sens. Tu te sens exister. Alors peut-être que pour le définir, c'est compliqué. Parce que dès qu'on met des mots sur un terme euh, comme celui-là, c'est impalpable, ce sentiment d'existence. Qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement C'est dur de, de vraiment euh, mettre des mots justes, sur l'expérience, c'est comme euh, ressentir de l'amour pour quelqu'un qu'on aime. Mettre des mots dessus qui soient justes et qui soient vraiment en accord avec ce, ce ressenti intérieur, subjectif, profondément subjectif, c'est très compliqué. Euh, les poètes, euh, les écrivains s'y essayent de décrire euh, cette vie intérieure finalement, ce qui se vit à l'intérieur. Mais cette certitude d'exister, c'est la même chose. C'est une certitude qui est intérieure finalement. Parce que euh, les, les autres, on pourrait dire euh, « euh, il suffit que quelqu'un euh, me confirme que, que j'existe ». Je pousse quelqu'un dans la rue, il se retourne et il dit « vous pouvez pas faire attention », il me confirme que j'existe. Génial, j'ai ma confirmation. Mais en réalité, euh, c'est faux. Parce qu'avant de pouvoir être bousculé dans la rue par quelqu'un, ou, ou bousculer quelqu'un dans la rue, par mégarde, ou intentionnellement, bah, il faut que j'existe. Avant de mettre en place l'expérience... Pour obtenir un résultat, il y a un prérequis à la base, il faut que j'existe pour pouvoir mettre en place cette expérience. Donc on en revient à cette ultime évidence, cette certitude. La base de la spiritualité, en tout cas telle que je la présenterai sur cette chaîne, repose sur cette ultime évidence. Tu existes. Il y a une connaissance directe du sentiment d'exister. Tu es. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas quelque chose duquel tu puisses douter, tu peux douter de tout un tas de choses à partir de cette évidence. Tu peux croire que, ou supposer qu'on se trouve dans une simulation, qu'on se trouve dans un rêve, que c'est un jeu vidéo. Tu peux croire qu'on se trouve dans une réalité bien matérielle et physique, et qu'à un moment, bah, tu vas mourir et puis que ça s'arrêtera. Tu peux croire tout un tas de choses, tu peux avoir tout un tas d'idées. Et d'ailleurs, depuis la nuit des temps, c'est ce que font les hommes. Cette réalité qui s'offre à l'homme... L'homme tente de la décrypter, il tente de la décrire. Mais à chaque fois, pour chaque homme, il y a cette ultime évidence. J'existe. Et cette existence permet d'établir des théories, permet de réfléchir à la réalité, permet de faire de la métaphysique, de la philosophie, de la science, d'agir dans le monde d'avoir des actions concrètes, matérielles dans le monde, euh, mécaniques. Mais euh, bah, la seule certitude, c'est d'exister. Parce que même si, je, par exemple, je me lève, je pousse une chaise par terre chez moi, euh, bah, ça veut, voilà, je regarde la chaise et je dis « bon, bah, ça confirme bien que c'est matériel ». Mais en réalité, est-ce que c'est -ce est vraiment une certitude Est-ce que parce que je fais tomber une chaise par terre et qu'elle a parce que j'ai de la connaissance, qu'on m'enseigne à l'école, une certaine masse, elle va faire un bruit en plus par terre, en tapant le sol, il y a la gravité, donc toutes ces choses que je connais mentalement, et qui font partie de mon bagage intellectuel, de mes connaissances, ce sont des modèles qu'on qu applique. Finalement, si je me trouvais dans un rêve, bah, il se produirait la même chose. La preuve, ça m'est déjà arrivé dans un rêve qu'un objet tombe, et qu'il tombe de manière logique, aussi logique que dans la réalité, ce que j'appelle ma réalité ici et maintenant alors que je suis réveillé et plus en train de dormir et d'imaginer. La seule certitude, c'est d'exister. Dans les partages que je ferai sur cette chaîne, que je continuerai à faire sur la spiritualité, c'est de cette évidence, de cette ultime conviction dont, il, dont, dont je partirai à chaque fois. Et tu verras que l'approche que j'ai de la spiritualité ne repose donc pas sur une doctrine, ne repose pas sur un dogme, euh, des théories fumeuses. Ça sera à toi d'en juger, évidemment, mais il y aura toujours cette nécessité pour moi, en tant que celui qui parle, de pouvoir démontrer ce que j'avance. Et le meilleur moyen de le démontrer, c'est de t'en faire faire une expérience directe. Si tu me découvres, il y a quelques autres vidéos sur la chaîne. Qu'est-ce qu'un paradigme Vidéo capitale pour comprendre ce dont il sera question sur cette chaîne, quand on parlera de spiritualité, de non-dualité notamment, parce que ça, ça peut être un peu technique. Également, je t'invite à regarder la vidéo « Science et paranormal, qui croire ?». C'est une vidéo assez longue, mais euh, elle fait partie des, des épisodes importants euh, que je te recommande de, de visionner. C'est déjà la fin de cette, de cette vidéo. Ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner, à liker la vidéo si t'as pris du plaisir, et puis à laisser un commentaire. Le commentaire, à ne pas se mentir, le commentaire sert à créer de l'engagement. YouTube y est sensible, et donc dans son algorithme, propage plus facilement les vidéos, ça accroît leur visibilité. La deuxième chose, c'est que si tu laisses un commentaire et qu'il est intéressant, euh, bah moi, je lis tous les commentaires, donc euh, n'hésitons pas à, à débattre ou à échanger sur la vidéo ou sur d'autres vidéos dans l'espace commentaire. Évidemment, lorsque ce sont des insultes ou que la personne n'a pas pris le temps euh, d'écouter les éléments que j'ai pu avancer, bon, bah, je ne perdrai pas mon temps, évidemment. Mais si c'est euh, pertinent, ou en tout cas que c'est en lien avec le sujet, euh, allons-y, discutons. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire, liker, t'abonner. Il y a une vidéo qui sort chaque semaine, donc euh, voilà, ne manque pas, abonne-toi. Et puis dans la description de cette vidéo, je te mets un lien vers euh, toutes les, tous les ouvrages que j'ai écrits, parce qu'à la base, moi je suis écrivain, je suis auteur de développement personnel. Un de mes livres se trouve en, en librairie, mais tous les autres, c'est moi qui les publie moi-même, et ils sont disponibles notamment sur, euh, sur, dans, la, dans la description et sur Amazon. Voilà ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Donc, euh, bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut